Merci infiniment aussi à Apex Azog pour les 9 mois de frais de scolarité payés au sein de la Solid Academy. où ça fait un bon ouais, moment MTN. Maintenant, maintenant continue comme ça, comme tu es 6-4. Merci. Ça fait Et bon ça t'est déjà arrivé de confondre m. le MTN avec, es, avec Nick ta m... Jamais. Ah bah ben moi ça m'est arrivé. Et une fois j'ai même insulté un viewer, je lui dis bah toi euh. Non, non, non. Voilà, c'est une anecdote, j'en ai, ai d'autres comme ça. T'as besoin des de te chauffer des ou des pas Euh.. Non la question c'est est-ce que toi t'as besoin de te chauffer non vas-y on lance direct, j'ai la flemme de partir en chasse au terreau et puis j'ai envie de bien rager, euh, bien rager ma grand-mère Ouais bah, bah pas de soucis mec, allez soyons fous All I'm gonna show you guys, I'm in pro league Me, I'm Mary Oh Mary, really C'est toujours les mêmes et c'est pas les meilleurs avec qui on part les gars, si vous étiez aussi rapide sur le jeu que vous l'êtes sur le, le menu... Eh, ça fait qu -ce que longtemps qu'on Qu'est-ce qu que vous faites de votre vie, les gars Vous attendez que le, le, les cours se lancent, vous avez, vous avez qu'un seul bouton, vous avez fait une macro pour rejoindre le truc, je sais pas comment vous faites, honnêtement. Dis-leur surtout qu'il y en a un qui dégage. Ouais, dit comme ça, c'est pas cool. Octalite avant qu'on parte, est-ce que tu es... Euh, est-ce que Est-ce que tu es motivé Oh, pas du tout. Plus que tout. Oh, ah ouais, oh mais... ouais, ça se voit, là. La... Ça la... se sent, hey, mec. Eh, hey, tu, tu... tu débordes la joie, là. Eh, hey, les gars, je veux juste vous dire. Je pars, je n'ai pas fait de hunt. Est-ce que ça vous met un warning ou pas au niveau du, au niveau du truc vas t'inquiète, t'inquiète. le, le t'inquiète, on l'a entendu 10 000 fois. Ah, ouais, je m'inquiète grave, là, les mecs. 5, 4. la rota. Quoi, la rota Tu l'avais où Je t'en mets deux, pas. C'est où c'est où c'est où, où Ça rush où en rappel, en sur rat, rappel On rappelle, on rappelle. On rappelle en sur. Sera. Il a pas le diffuse ce coup. la ligne, vas-y sur moi. C'est nice. rentré en nice. off. Nice. est sur que stop Regardez les cams please, regardez les cams OK, rappelle euh, le Est-ce que est-ce que illumination Il y a pas il y a la porte là, je pense. Ouais il est au niveau du ping Mary décale pas s'il te plaît j'ai besoin de toi qui reste sur site Il va te pusher Décale pas décale Je décale pas je décale pas Là il m'allume Il va me chercher par contre il va me chercher donc je vais avoir besoin de toi J'ai besoin de seconde je sais le Ouais je suis assez de deux C'est ça que je suis pour toi bah va bien niquer ton slip. <rire> Mec c'est pas une cigarette électronique que t'as sérieusement. C'est un bang, c'est un bang le truc. Bref <rire> <rire> ouais, faudrait jouer le dessus, euh, tranquille, Allez, mais faut bleus, faire euh, attention à l'agression extérieure. Euh, vis -à -vis. La porte main ils l'ont pas renfermé hein. Ça va spawn kill hein. Mais ça sort devant le main! Vous êtes sérieux, les mecs? Au moment où j'ai lâché la ligne, c'est dommage. Personne ne me tient devant le main. Ah, bon mais c'est quoi ce move de Toto? mais comment moment où se imaginer un mode possible. possible? Bon, je vais droner deux secondes. Ça a jump là? Donc c'est laquelle la dernière? C'est une Valkyrie, j'espère. pas du tout, non, pas... Mais Emery, tu rentres comme ça T'as ouais, pas le diffuse. Ressort derrière. Ressort coula. T'inquiète. T'as encore le temps de faire le truc. Ressort, prends ton diput. Qu C'est quoi qu il le dernier Un seul attrape. Ok, un seul trap. Quel trap Un trap canon. Euh contact à droite du coup quand tu vas rentrer là. T'as 30 secondes là. Contact à droite, maintenant. Contacte droite direct Vas-y, vas-y, décale-le. Nice ah, L'auto yes. ah, soon, il arrive là. Il y a 15 secondes. Il est bloqué mon truc. Ça Tranquille dis, plante, plante, plante et t'arrête plus. Stop stop stop. Ouais, bon. J'ai plein de balles là dedans, je peux faire des trucs de ouf avec ça. Alors, regardez le petit type. Puncher ici. Je suis en dessous de vous les gars. Grenade, attention, à la fenêtre 51. Ici. Oh mais non, mais c'est une blague. Les gars. Sur site les gars, Tranquille, ça a planté. Marché, marché. Il en rappelle de là. là. Ouais. Sorry poulet. Mort, mort, mort. Sorry pour le, le TK. Jeune mec. Il, il fait le concours ah et après il va pleurer et j'entends pas personne qui parle derrière. Et là il va il va venir pleurer après ton Ouais ouais ouais ouais ouais. Vous n'êtes pas content rien. Hein je comprends pas. Je, je, ah. Jamais je ne rage jamais. Oh là là, voilà. Et si je rage c'est uniquement pour amuser la galerie là. autres ah, Tocarde. Tout à fait. Pour déconner les potes. Qui a gagné une pro <laughs> <laughs> <laughs> game sense oh yeah one up four remaining nice okay. La tête de Mary quand il try hard. Ah ouais J'ai une tête Comme ça Non, ça c'est 6-4. Heureusement qu'il met la casquette parce qu'il met en avant son gros front. Vous auriez un contre-jour de ouf, quoi, parce que la réflexion de la lumière, forcément... Mais non mais genre Mais je fais que de tirer et Comment il passe à travers mes balles ouais, ce truc Un fois, fois, fois, où ça ouais. Oh non Je suis mort. <rire> merci Alpha, merci mon poulet. Ouais essaye Mais on change quand on perd comme ça Ah il diffuse Je suis pas là Allez au revoir GG GG Oh j'ai choc Hop fort à localiser une bombe Ça jump middle, ça jump carré. Twitch. Le dernier, euh, twitch, twitch, twitch, twitch, twitch, sur ping, twitch, sur ping. Elle push, elle bouge de l'autre côté, Merceau, à Mary dans le bunker. Un monstre. un monstre Mary, t'es un monstre Falco en remplaçant. Euh.. euh kills euh, pour vous, pour vous les gars, spawn kit, spawn kit eh, eh qui a piqué mon kill Qui a piqué mon kill Swiffer, t'as zéro honte à piquer le kill de Mary J'ai la blessure. Ah je Mais vais, vais. Vais c'est Je crois qu'il est pas content Je crois qu'il a loupé son truc Non non le casse pas, le casse pas s'il te plaît, j'en ai besoin peut être mon seule possibilité de faire un kill L'autre <rire> <rire> <rire> attend pendant 4 heures pendant 4 heures dans le carré, dans le carré, la Twitch. Oh, elle est morte, et le dernier c'est Blitz. Vous êtes des monstres, les mecs, vous allez le faire, vous allez le faire. Nice! nice. Le, le mec était diamant en face quand même. Ah bah on l'a retourné. Non, sérieux Dynamite là, le mec qui a quitté, il était diamant. Oh la vache. Diamant plate. Oh putain, et ça a descendu ah, Rainbow Six. Hein. Ça a bien descendu le niveau de Rainbow Six, vraiment. Et j'ai un alpha pack. Ta, ta, ta. Et c'est du bleu. Et c'est. Oh c'est le canari, canari couleur de la Hmm, Academy, mmh, c'est très joli